Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment exporter un chapitre ou une partie d'un document. La commande « Enregistrer » ne permet pas de choisir une sélection. La commande « Exporter » au format PDF le permet, mais cela impose de connaître les numéros de page concernés ou d'avoir sélectionné au préalable, et surtout, cela est limité au format PDF. L'export d'une partie est toutefois possible par un simple glisser déposé Ouvrir le document concerné, créer un nouveau document ou ouvrir un document cible existant, afficher le navigateur de ce nouveau document, utiliser la liste déroulante en bas du navigateur pour sélectionner le document comprenant la partie à récupérer, Cliquez sur le bouton Mode glisser et choisir Insérer comme copie. Cliquez dans la partie Titre sur le titre de la partie à récupérer. Gardez le clic enfoncé et glissez déposer dans la fenêtre du nouveau document.